Bonjour à tous, nous sommes en octobre 2020, à quelques jours de l'élection américaine, et euh, c'est un enjeu vraiment important au niveau de la planète, cette élection. Euh, Ce n'est pas banal, parce que dans le fond, c'est deux visions du monde. Euh, une vision qui est peut-être plus euh, socialiste, euh, qui celle de, des démocrates qui veulent vraiment euh, ben, la mondialisation aussi, que ça continue, tandis que Trump est plus régionaliste. Euh, Trump veut que la, la, les États-Unis euh, travaillent pour les États-Unis que les guerres sont pas nécessaires euh, au niveau euh de la planète, donc euh, que les États-Unis s'attaquent aux problèmes américains et surtout repartir l'économie, tandis que euh, Biden, lui, veut vraiment qu'on euh, puisse rester dans cette ère de mondialisation. Et d'ailleurs, si vous avez vu euh, une de mes vidéos que j'avais faite depuis les années 70, les changements qu'on a connus, on est vraiment euh, euh, dans le retour du balancier, ça fait des bien, depuis les années 80 euh, qu'on se trouve à, à aller dans cette mondialisation, mais de plus en plus les pays deviennent plus euh, régionaux donc, s'occupe euh, plus de leurs affaires. Euh, donc, Trump est plus dans l'air du temps. Mais c'est vraiment à suivre cette élection. Euh, c'est pas simplement le, les États-Unis qui suivent euh, le résultat de l'élection, c'est la planète en entier parce que euh, cette élection va avoir des conséquences vraiment, vraiment importantes euh, au niveau de la planète. Euh, on va voir ce qui va arriver au niveau des États-Unis. Est-ce euh, qu'il va y avoir une guerre civile? Euh, Certains prétendent. Euh, c'est sûr que c'est vraiment euh, deux oppositions très, très... Euh, dans, dans, dans le clan autant des démocrates et des républicains. Et, et euh, si vous pensez que ça va bien au niveau des républicains, j'ai vu euh, un petit clip où on voyait euh, Barack Obama qui va prêter main-forte à Biden et, euh, et dans un stationnement et c'est désert. Il y a personne qui, qui tient compte des paroles de Barack Obama. Moi même ça, ça peut pas booster le, le, la ferveur des républicains. Donc, euh, c'est à voir. Mais moi, tout ce que je voudrais voir ce matin, c'est euh, comparer justement ce qui peut arriver, soit si euh, Trump prend comme je le pense euh, et euh, Biden, et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence dans le futur. C'est un article que j'ai pris sur Real Investment et euh, on va voir ça. Vous allez voir deux points de vue différents à part deux, euh, deux euh, visions qui vont se, euh, se concrétiser par euh, deux manières de voir les États-Unis dans euh, D'ici à 2030, euh, au niveau des politiques, ben, le président Donald Trump a publié un ordre de, du jour en 54 points. Il appelle à réduire les impôts, à renforcer l'armée, à augmenter les dépenses d'infrastructure, à augmenter les dépenses consacrées aux anciens combattants et au voyage dans l'espace. Il appelle également à baisser le prix des médicaments, à élerger, allerger le choix des écoles, des soins de santé, à mettre fin à l'étranger, ça c'est important, réduire les dépenses pour les immigrants. Il a également proposé un plan platine pour les noirs américains. Euh, oui, un plan que j'ai vu qui euh, est de 500 milliards, je crois, pour euh, encourager les, les, ben, les noirs américains. C'est du racisme dans l'autre côté parce que les blancs bénéficieront pas. Mais euh, non, c'est 500 millions pour encourager justement les, les... Ben ceux qui en ont vraiment besoin, il y a plusieurs... Euh, Barack Obama n'a pas aidé réellement les Noirs américains et le plan est concret au niveau de, de Trump. Euh, pour, euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de Noirs. Le, le, le vote euh, de personnes de couleur noire... Euh, pourrait vraiment, vraiment euh, changer la donne, cette élection-ci. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, bien, ce ça soit le plan, euh, c'est augmentation des dépenses en éducation, puis euh, pour les encourager aussi, les petites entreprises, euh, pour les Noirs américains. Donc, euh, dire que Donald Trump est raciste, c'est tout à fait faux. Euh, il pèse beaucoup là-dessus. Donc, le plan de Biden, vice-président, il l'a mentionné aussi au niveau du débat. Là, euh, je pense que des Texans qui n'ont pas trop aimé sa réponse de tout vouloir changer rapidement euh, au niveau de du pétrole. Non pas que ça ne se voit pas, mais ça peut se faire lentement, faire une transition euh, quand même intelligente. Mais Biden, lui, va faire ça rapidement. Donc, en tout cas, en gros, Biden, vice-président, a proposé un ordre du jour détaillé de l'augmentation des dépenses de garde d'enfants, d'éducation, santé, retraite, aux prestations d'invalidité, aux infrastructures, à la recherche, au changement climatique. Il vise également à réduire le coût des médicaments sur ordonnance, mettre fin aux guerres à l'étranger. Oh. Mais en tout cas, les démocrates, ce pas tout, tout à fait leur philosophie, mais en tout cas, il doit dit, augmenter les impôts des ménages et des entreprises à revenus élevés. Et on va regarder ce que ça signifie euh, si on regarde ça plus détaillé. Selon notre estimation centrale, les deux plans alourdiraient considérablement la dette. Plus précisément, nous constatons que le plan de Trump ajouterait 4,9 billion, c'est 4 900 milliards, et Biden, c'est 5 500 milliards, euh, c'est ça, 5 600 milliards, excusez. Donc, que ce soit, la chose en se trouvant, mettons, dans plus beaucoup, plus haut coût, mais euh, c'est à peu près ça mais le, le, le média, là, ça se trouve être ça. Donc, de toute façon, avec euh, les euh, républicains, euh, ça va être moins de dépenses, mais il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de dépenses. On ne pas penser que les républicains vont être plus euh, économes, euh, là, ça se trouve être les plans. En, en gros, euh, c'est sûr que ça peut vraiment, vraiment changer. Là. Ici, dessus, euh, le tableau, dessus, représente les dépenses des candidats dans différents domaines de l'économie. Euh, ben, on voit, on peut comparer les deux colonnes ici, euh, l'éducation, euh, ça c'est le déficit, les déficits. Non? Donc, euh, moins euh, 15 trillions. Euh, euh, au niveau de Biden, c'est sûr que c'est vraiment plus. Euh, au niveau des déficits, euh, santé, euh, en tout cas, on a toute la liste ici euh, et ça équivaut à ce que je vous ai montré tout à l'heure, 4, euh, 4 950 millions, un euh, milliard, excusez, 5 600 milliards. Euh, donc, euh, non, le plan de Biden est plus coûteux et c'est pas dans les mêmes postes aussi. Euh, regardez ici, il y a quelque chose qui m'avait, ça se trouve être bien intéressant à peu près pareil. C'est les taxes. Euh, Biden veut aller taxer les riches ce qui est pas en soi une mauvaise chose parce que il y a plusieurs riches qui eux-mêmes le disent euh, c'est euh, Warren Buffett qui avait dit qu'il était moins taxé que sa secrétaire je pense qu'il parlait en pourcentage mais je suis même pas sûr parce que dans le fond euh, Trump on a vu qu'il a payé 750 dollars euh, d'impôts euh, puis, c'est pas de la... Dans le fond, le système est fait comme ça. Le système est à, à avantage des euh, grandes fortunes. Donc, euh, ça se trouve être la dette fédérale jusqu'en 2050. Comment euh, on projette ça? Donc, euh, 2020, on a eu notre crise qui est pas terminée, on a encore du confinement et cet hiver va être vraiment difficile, surtout après l'élection américaine. Donc, euh, on a eu un long boom, on prétend peut-être qu'on va avoir un plateau ici jusqu'en 2030 et ensuite, on va continuer allègrement euh, la dette. On peut pas se sortir de ce schéma-là euh, parce que, dans le fond, euh, le produit intérieur brut dépend directement de la dette. Euh, euh, on peut pas s'en sortir. On est rentré dans ce schéma-là et on va le poursuivre jusqu'à interne même de euh, c'est sans limite, c'est vraiment sans limite. Donc euh, le coût, Alors, ici on se trouve avoir le coût selon euh, les candidats. Euh, selon les plans des candidats, la dette continuera de croître au cours de la prochaine décennie et au-delà. La dette est déjà, a déjà dépassé 39% de l'économie en 2008, 76% en 2016. On estime qu'elle atteindra 98% d'ici la fin d'exercice 2020. C'est sûr avec le coronavirus, mais c'était commencé avant, comme je vous l'avais dit. Donc, euh, ça, ça se trouve être euh, les projections si euh, Trump ou euh, si Biden euh, remporte. Mais là, on parle seulement des quatre prochaines années, mais on, on projette un peu plus loin. Et on voit ici, Biden, la, la, la, la, la tranche là, de d'augmentation de, de dette, c'est le, le bleu ici. Là. Ça, ça serait sous Biden. C'est vraiment plus élevé. Et si c'est Trump qui remporte, ben c'est c'est moins élevé. C'est sûr que on n'a pas les mêmes... Puis c'est sûr que Trump veut vraiment attaquer l'économie. Euh, Trump veut pas attaquer euh, la, la, la, les services sociaux, mais vraiment plus euh, l'économie. Donc, euh, euh, c'est ça. Dans le fond, d'une manière ou d'une autre, on s'en va avec les dettes. Soit qu'on va avoir beaucoup de dettes, sous, soit qu'on va avoir vraiment, vraiment, vraiment euh, beaucoup, beaucoup de dettes, et euh, ça va finir. De la même manière des deux côtés, c'est pour ça que je dis euh, il faut continuer à considérer la valeur refuge par excellence qui est l'or, parce que dans le fond, le dollar américain va continuer à baisser à cause du fait qu'on va imprimer encore de l'argent à partir de rien créer de l'argent ex nihilo. Donc, euh, le pouvoir d'achat des personnes, des, des, des, des petits épargnants, va encore être érodé parce que, dans le fond, les taux d'intérêt vont encore baisser à long terme. Euh, C'est sûr et certain. Donc, euh, pour terminer, ça se trouve être euh, un grand graphique que je vous ai montré plusieurs fois qui montre euh, euh, la, la situation euh, de la dette américaine, mais sur du euh, vraiment. Euh, euh, long terme. Là. Donc, euh, on voit très très bien ici que la dette est toujours croissante. La crise du COVID, c'est pas nouveau. Là. On avait commencé dès euh, de, ben 2009, on a eu un, un boom et on voit que, excusez, la croissance du produit intérieur brut, oui, euh, progresse. C'est sûr que le, le crash qu'on a eu euh, depuis mars, euh, c'est à la baisse, c'est la ligne grise, mais euh, puis, euh, le, ben, dans le fond, là, c'est pas compliqué. On se trouve avoir, euh, en ce moment, ces 7 euh, injectés euh, dans le système de la part de la Fed. Et puis, on a un dollar de crédit dans le produit intérieur brut. C'est vraiment pas compliqué et c'est vraiment énorme comme conséquence de l'économie. Et ça se traduit à, à ce que les riches deviennent encore plus riches et les pauvres, plus pauvres. Lorsque les riches sont dans le trou, les banques, on parle des grandes banques, tout ça, euh, ben, l'intervention de l'État est là pour justement, aller aider ces banques-là avec l'argent, ben, on dit des contribuables. Dans le fond, les dettes ne seront jamais payées. Les dettes ne seront pas payées, c'est sûr. Donc, personne ne va payer ces dettes-là. On va les poursuivre. a Le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 2050, mais il n'y a rien qui empêche. On, les États-Unis doivent 27 000 milliards pourquoi qu'il en devrait pas euh, 50 000 milliards ou 100 000 milliards Il n'y a pas de limite. Donc euh, c'est ça, la dette euh, va se poursuivre. Euh, mais avec euh, le candidat euh, Trump qui remporte l'élection, on va avoir beaucoup d'injections. Et avec le candidat Biden qui remporte l'élection, on va avoir énormément d'injections dans les premières, dans les prochaines années.